Some, some, some, some. ram, some, some. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, guli, guli, ah, Bouakale continue à frapper nos pays d'Haïti, mesdames, mademoiselles et messieurs. La police nationale, tellement soumelle. pendant le dernier moment, là, son bagay extraordinaire. Diverses opérations à faire. Oh, oh, mesdames, mademoiselles et messieurs, gant, individu qui est habillé, bel tablier, papa d'appli sous li, valise, li nan dol, qui nan pile dans la tête, avance. La police fait... Hey! la papa la police font coup de chèque sou li yalman a demandé long et bien frères et sœurs bien-aimés la police ta pral faire top marel, pou li Mar metel nan dépôt ou pral wè côté monsieur amis ou mettre à les chez ou font ti commune pestel mesdames mademoiselles et messieurs yon soldat nan canard allié iso traverser la main ali nan pestel l'aime dou sa population ion réuni ensemble avec la police sont en yon ont déposer la patte soumisser depuis les mouvement bois calais lance, lancé m'pa cacher population qui prend initiative ça pour résoudre problème et sécurité dans pays d'Haïti après plus passer diverses années n'a payé rançon n'a pété kouri, nous pe bandi malgré nous montrer nous pas faire rien nous tié nou pirède, yo maltraité nou pirède. Et mi mesdames, mademoiselles et messieurs, nous souffrit, nous pété couri. Nous couri nous couri descend, nous kite caï nou. Journée jodia, nous décider camper pour nous di faut que nou ça sa k'ap fè nou Pendant Pendant ça, piès dirijan en pays d'Haïti de jam fè rien pour nous mais qu'on filement chaque nous pour nous correspondre ensemble avec bandio rapidement ou un paquet de politiciens tout plime sous de, de nous, nous dit, oh oui c'est mouvement eh bien n'a pas essayé éliminer bandi c'est mouvement bossal n'a fait tandis que y a plus de 30 ans peuple haïtien fait qu'on est que yo va nous, nous Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs je n'ai dit, on parle qu'on est dans bon timamite Qui ça qui boit calé, Et pour qui ça vraiment? Monsieur, a pas mouvement ça. Boit calé débarqué dans l'aéroport, tout c'est l'ouverture. BLTS marrait quatre courées dominicaines, peu pas ici, qui t'a traversé pour entrer Bahamas. Qui côté monsieur, ça yo sauté? Rale chez vous, chita, confortablement. Faut qu'on s'amuse et faut pas rentrer la caille c'est un plaisir. Tout tripota, ça y'a un bon timamite Sans retirer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 nous pral parler. Mesdames et messieurs, messeurs invités, ou garder individu ça ensemble avec nous. Élément ça gade garder là, c'est une machin papa dada peuple haïtien. Machin papa OK Et bien, la police qui tellement soumen pendant dernier moment là, l'a veille tout si causé net. Monsieur ensemble avec tablier sous souli bien sérieux ligon valise nan dol et puis lap defile. Pa blye, gen pfet, nan la défilé pas a gen opération kafèt nan capital la peuple haïtien mais direction monsieur prend pa gen moun la comment on fait pour aller dans papa nan bloc ça est-ce que c'est la police qui va l'acheter minute hm. Eh bien police dit on nous font checker sous monsieur les autres checker sous monsieur papa haïtien Monsieur, pas de chambre, machan papa, pas vraiment Les retire quand ils sont sous lit gardez bon pied le roi tepe Qui côté, monsieur, t'es bien sérieux. Donc, monsieur, c'est tout des bandits. Est-ce qu'on a des respectants Monsieur, sont tout des bandits. Les t'es pas bon, j'arrête. Et puis, lap marché. La table a le souli, la valise, li nan dolwa kone se machan pa padap. Ou a kwa zave l'oudil, ron ou dil, on ti minute, et pi sotan de a l'on ba li mette numéro me o li tout pran numéro, et pi sortent de a yon tombe suiv ou, pi ta de yon Donc, la police tout pran tigren sa a, li rentre nan bazan samavelle. Mais semble pendant la police tap rentre nan bazan samavelle, li pat kwa zan avec population, Parce yon tape tout ferme ici, si, alvan, pap padap, kay baron pe ba yse et rappelez nous dernièrement là m'a expliqué nous la police qu'on a fait opération et pour marchand de l'eau a passé pas gamin dans bloc là nous marchand de l'eau a passé ou c'est de l'eau lavande? non mon cher c'est pas de l'eau lavande. la police a fait opération côté où e bourreti a passé m'demande est-ce qu'il y a machine qui a décharger dans zone là m'pas connait e. tout est monde la police a fait opération non bloc ou saisi ou machine comprimée a passe peuple haïtien. ici. Mandem qui moun la est-ce que la police getet fait mal? Je ne sais pas. La police a fait opération non bloc ou tant nèg a passe la bois. Bois. Alors veille, monsieur. Ou tandou moun a passé, boah. Boah. Marché, passe et vous la bois. Bois. Ou konou elle ouale nan machin et puis ça qui passe peuple haïtien. ici. Les gens qui portent des bois sur tête passé et puis après les bois de façon pour que ne pa frappent pas. Eh bien, c'est ça qui passé. côté opération a fait pas de qui a acheté et puis d'oublier pas de pousser ou bien sérieux. Qui est l'intention Ça qui s'est c'est tout un e gang. Yo La police qui a fait l'opération, tout le monde a passé, pas de gens qui une vidéo. Imagine bien mourir bien madame acheter oh madame est-ce que la police qui vient ventilateur? les gens viennent batterie? non ça qui passe, monsieur yo c'est tout est gang yo donc la police prend si grande ça mesdames mademoiselles et messieurs vous capable de garder là sous écran donc monsieur, vous avez bien sérieux Et puis garde un box c'est un malandrin monsieur. ça ça y ça, ça son shot la fini. Et vous ne pas... Ou pas, qui travaille, mon c'est tout est bandits. Ou regardez les gens qui ont fait tout tes bandits, ici. Regardez nos sous lui. à tout il y a des amis. ces dernières informations a voyé by gang, la police tout fait top pop pou li, malheureusement monsieur, monsieur paget avant ne pas pas d'ap la peuple saute sous tête, li tombé sous ses épaules. Ou quoi c'est causé dans pays ça Et bien madame, Mademoiselles et messieurs, individi ça yo a regardé là qui n'en derrière puis comme ça. Monsieur Sayo c'est cinq dominicain. Yo sonti la caillou, yo traversé dans pays d'Haïti parce que ke... Autorité en République dominicaine, tu as pour trafic stupéfiant ensemble avec faux usage, faux traverser dans le pays d'Haïti. Comme étant donné, tu toujours dit, Haïti, toujou di, Haïti sont savants, yo pense que et tout le monde qui est capable de pingaler là-dedans. Il faut petit savant, il faut sénateur, il faut ministre, il pou gal, pour galoper dans le Tu comprends Eh bien, mais si on a oublié, c'est Interpol. Messieurs qui sortent la kay yo rentre dans pays d'Haïti, yon pas cette chat qui kote dans aéroport tout c'est l'ouverture pour que yo à Bahamas. masse. agent BLTS yon, tout déposer la pâte sous cinq coureurs. ça yo actuellement là yo dans des CPJ yo a pas cuisiné. Mesdames mademoiselles et messieurs dans Pestel, la police nationale à déposer la pâte sous yon individu. Individu ça, eh bien, qui le riche cadre, c'est un bandit notoire qui fait partie de base canara. Monsieur teguetan tu es en pour lui, il il rentre pestel. Eh bien, monsieur M. nan Pestel, pendant quelques citoyens a posé la question, rapidement, la police est débarquée et elle a retiré rad rage sur l'individu, le join, divers tatoues sous les et tatou qui marquent 5 secondes. Pendant la population a pris les li nan 5 secondes pour voir le bail, il si dans l'enfer. Rapidement, la police passe l yo le brotelle, elle prend le fourrel dans le commissariat. Sinon, papa ici, si la police ne paraît qui ça, qui tapera le passé, monsieur, Les comme ça, zol déjà bon, faire bouton, peuple haïtien. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ma ou c'est pour première fois, pendant six l'année qui saute passé au la, yon semaine fini, yon ka kidnapping n'a porto au prince. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, nouvelle ça, qui fait qu'un monde content dans le pays d'Haïti, tant qu'on est la diaspora. Après plus de 30 bandits tombés dans la date qui était 24 avril 2023, depuis les sa, bandits ont couru pour phénomène bois et bois tellement calé les pas les prendre en bas ou prendre en l'air quand même. Donc, bandits bandits cap couru quitter la ville pour aller cacher dans diverses villes provinces, et river dans les villes provinciales, ils ont caché ou population des populations, sou yon, et puis toi c'est n'importe où pour ce que tu manchette là ou pas t'as le la province Manchette en province tellement filé eh? Manchette en province tellement filé papa ici son bagage extraordinaire bon même quand nous calons à rache rache là tellement filé papa ici ou qu'elle est go grande française ou laver rache là la. et pour et puis ou caler ma ensemble avec tellement filé ou courir qui débatte au bras pour moi, chat en dehors. Ah, mon cher. Ou faites tout passer trop misère. Donc, madame, mademoiselles et messieurs, pendant dernier moment, là, la police nationale qui déterminait pour déraciner le microbe ISO dans village des dieux. Et déjà, la police gête un 6 à 0, frères et sœurs bien-aimés. Mais est-ce que ISO capable d'aller pour compter Ce n'est pas seulement... Microbes gang yon peuple haïtien boule microbe nan politique là tout nous supposé déraciner pendant la police ensemble avec soldats la d'Haïti a baï iso sale mérité important tout nous même peuple pour nous commencer penser avec une série de microbes qui fait partie de classe politique là qui fait plus passer 30 ans à déstabiliser pays ça extrêmement important se que voyez Iso aller et puis ou quitte Alie Lio ou quitte Neg qui t'a financé Lio. Donc m'de kapab di sa, se lave on est capable de dire ça, c'est Et l'on a gardé Iso qui sont microbes et sécurité et l'on a gardé André Michel tout papa ici sont microbes politique Ils ont même roté, ils ont même gossé. ou n'avez pas capré un younet pour quitter l'autre là pendant la police a fait petit travail li en bas faut nous penser ensemble avec messieurs dames PHTK acheter qui gangsterise. faut nous penser ensemble avec Oligak corrompu donc mesdames mademoiselles et messieurs c'est pas seulement Iso, qui pour aller dans bois Kalea. gon série des nèg qui fait vie à gangstériser pays d'haïti faut nous commencer penser pour eux et mesdames mademoiselles et messieurs Ge yon bagay moi voulait attirer attention sou li. Ou ouais dossier bois sa? en même temps bon côté en même temps tout fon veiller au ligas pour pas rentrer dans mouvement et puis changer le phase dans mais nous on l'expliquer li important aujourd'hui pou konne, et pour comprendre mouvement bois à peuple haïtien bois se c'est qui ça Mouvement si la peuple haïtien, c'est mouvement mas moun nan pays qui qui victime de violence. dit violence, c'est violence sous toute forme. Pour citer violence économique, violence politique. Et qui est-ce qui fait violence économique et politique? sous moun ki pi mal yo nan pays c'est oligarque ensemble avec politiciens yo qui créé gang tout côté dans pays ya pour capable défendre intérêt au peuple haïtien. Pour comprendre mouvement sa pi frère Maxème important pour que ou retournez dans l'année 2017. Pour comprendre ça qui vin bay mouvement Bois le pays d'Haïti. Eh bien madame mademoiselles et messieurs, depuis l'année-ci, si le la, pays d'Haïti n'a ni sécurité ni justice. Parce que les oligarques de la ville capturent le pouvoir exécutif ensemble avec tout le pouvoir judiciaire. Et c'est eux même encore, Frère Maxime Koutem, qui se met gang, yo, et c'est eux même qui gèrent ça stabilité politique. La. Jovenel Moïse arrive dans le tête pays dans la date qui 7 février 2017. Il était passé dans des élections. Nous avons dit ça déjà. Il arrive dans le tête pays pays. Même les qui ont financé le pe peuple haïtien, nèg gens yo, pas quitté le gouvernement, bénéficié, de la stabilité pour voir comment une série de projets te capable de réaliser pour tout bon. Et même Jovenel Moïse, quelques années après, après a déclaré dans la presse, il y un gros tour qui t'est venu à qui dit qu comme ça, Monsieur le président, ce n'est pas toute la stabilité à bon pour nous. Et stabilité politique, c'est le premier bagage que le pays a besoin, papa ici. Si pas de stabilité politique dans le pays, jamais... pas -ce ce il n'y a jamais rien réaliser. Toro ça, qui t'est venu, dit Jovenel Moïse comme ça. Ce n'est pas toute la stabilité à bon pour lui. Président est tout supposé faire ma remissé, mais ton côté. Mais pas oublier papa, pas ici. Jovenel Moïse qui côté lui, c'est n'est qui te pousse. la finance campagne. Et relève la police pour ma remissé. le système justice là, la la encore. Est-ce qu'on comprenne bagay? Donc, c'est la mais si nous, très très puissant. Malgré le président, mais nos sens ou vulnérables devant yo parce que toute l'autre institution yo moun qui semble avoir qui qui ta supposé qu'en pensant avoir pour fond pays normal yo, même tout yo sec bon oligarque corrompu donc les comme ou a fait des petits déclarations mais ça qui va le passer ou pas maré parce que aujourd'hui a demain matin juge blanchi même si on te que be sac juge blanchi c'est vous-même qui Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, on individu qui fait une déclaration concernant Figui, un président, il était supposé mettre l'on côté pour complot contre la sûreté de l'État. C'est ça qu'il toujours dit. Mais ça qui passait, système justice-là, eh bien, li y a un bagriffe, il Comment, messieurs, est arrivé déstabiliser le pays Il est important pour comprendre partie tout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 M a dit, même Monsieur Sayo qui était financé le président pour le Rive côté C'est même lui-même tout qui a financé opposition à tout. Eh bien, première déclaration qui prenait le fait, pendant Jovenel Moïse a préparé pour installer en tant que président pays d'Haïti. Première déclaration terroriste qui prenait le fait, c'est André Michel qui prenait le fait. Quand elle a déclaré, déclarée, papa depuis Jovenel Moïse président, n'abréduit pas il y a un sun et sous sun ça n'a pas combattu Jovenel Moïse. Est-on capable de comprendre? Négio tout hier Jovenel Moïse vraiment? Il a gangsterisé pays vraiment? Et après assassinat, c'est au même gars dirigé. Donc l'effel fait le pe peuple haïtien Et l'ordi André Michel souffre mais on poche droite Boulos c'est li kapsoti. <coughs> se batiko ze piti non Après déclaration andré michel peu haïtien yo pral utiliser yon lot ekip monsieur nan politik la encore yo pral pase nan parlement yo pral à prepare ti coup d'état yo lit lit en bas en bas yo a passé par la justice aussi est-ce comprennent comprend bagay la donc Monsieur ça a commencé à préparer diverses campagnes de violence contre qui est s'il vous plaît contre peuple haïtien yo dit yo a comment te ka comprendre on nous dit la défendre on peuple la bataille pour on peuple et puis la police a arrêté avec un arsenal d'armes un arsenal bal. hein moi bien non pour faire qui ça pile d'armes ça pile zam fond fois grenade pour de faire qui ça est-ce que c'est pour ta le sauter par les national est-ce que c'est pour éliminer les oligarques qui quembent l'économie l'économie Est-ce que c'est pour t'éliminer les gens qui ont ge contrat 12 millions chaque mois Est-ce que c'est pour éliminer éliminer nègres qui fait 42 millions chaque mois dans gaz Non. C'est pour t'étourner les chrétiens vivants pour vivant pou déstabiliser, mesdames, mademoiselles et messieurs. Et, cause ne peut fini là, non Gang qui est déjà là dans le pays, qui sa monsieur pour le fait il faut le renforcer comme ça parce que il a président que la stabilité c'est pas tout le bon pour yo Il aurait mis nage nager dans de l'eau qui sale ou à bataille pour mettre l'électricité. n'est pas bon pour yo parce que n'a pas les lumière tout le temps ou à bataille pour tout faire. Non il n'a pas ça il a ouvert les côtés pour tout la craser. Pour nous toujours abonu pour présenter pays pour dire il est toujours en crise pour continuer faire million. C'est ça yo yo besoin peuple haïtien. Eh bien, s'entendez, so endea, gang qui était déjà là dans le pays, y a gang ça il renforcer et non seulement ça tout, il y diverses autres gangs qui pourraient le créer. Comment gang yon pral le renforcer C'est Oligak qui va le renforcer. Nous citer Boulos, nous citer Dimitri ou capable prendre avec diverses autres encore peu païsien. qui renforcer le renforcer phénomène insécurité qui pourraient le renforcer gang et non seulement ça tout qui pral le créer gang. Et dans ça qui est-ce qui joue le rôle intermédiaire entre gros oligarques ensemble avec gangs C'est les politiciens, c'est les sénateurs, c'est les gens qui disent qu'ils ont milité pour nous. Nous sommes capables de citer par exemple André Michel, Nenel Cassie, Don Cato, Evalier Boplan, Majorie Michel, Arnel Bélizer, Lopren Yuri, pour citer ça seulement. C'est -ce les gens qui ne peuvent citer, qui pral rester entre deux. Donc, yop pren en bas, yop pren en lè, pi yop se, nan mita, yop fait manifestation, en même temps tout yon getoie, yop nan gettoa, yop fait réunion, c'est comme ça, bagay la marche. Donc, madame, mademoiselles et messieurs, oligarch sa yo ki mette ensemble avec l'idée politique yo yop pral distribuye zamm ak bal pou kapab renforce gang en dedans pays ya. Ou pral jouen matisan ki pral très très puissant, village de dieu, Kanaran Cité soleil ko bouquet gang la tout gang sa yo renforce renforcer automatiquement yo kre créer l'autre gang pour capable camper des barricades sous prétexte ces barricades là c'est lui même qui a venir derrière barricade l'ancien député qui a passé qui a signé ça qui a bail bal moi ancien député tabarre peuple en présence moi Nandelma Delma 19. Ou alors kampe dans Delma, Delma 19 Adelma Delma 17. Comment mache ça? Mache marchés dot. Pour un monsieur qui qui campait machine dans l'époque pays. Et puis levé moun da machine dans peuple Isien. Ou ap les hommes qui passe la plonge bay chen ti qui chauffeur moto. Tout neuf, 9 nef mm. Tout neuf peuple haïtien. Tout neuf, oui. Ils ont distribué Zamabayderbari 400 coupates chaud. Ils ont distribué Zam. Donc, et même moment, ici. 400 maros, pour le monter en flèche. Et non seulement ça, tout, ou une Genève qui pourra le monter. Et Monsieur encore, là yow, ça pas suffit. Ils le créer fantôme 509 en dedans la police pour capable déstabiliser pour craser l'opération, pour ne pas jambéer la sécurité. Et dernier mon on t'a déclaration déclaration barbecue, ensemble avec la déclaration l'homme. tout après proche André Michel. Barbecue dit, André Michel, qu'on relève le débloquer pour lui, mais dit fait tel côté pour lui. De même tout, eh bien, l'homme dit qu'on s'alitait chita ensemble avec monsieur, si vous êtes capable de la journée aujourd'hui, eh bien, monsieur, te travail pour ça. C'est tout, vous pour que vous capable de prendre le pouvoir. Joune Jordi yo pa kapab rete pou yon fè stil souli, pou yon vin fè opération tandis kelle te depense, yo te touye président ensemble pour yon te kapab river côté yo river ya. Et mesdames et messieurs, il faut que vous compreniez pendant 5 années, divers marchés boule dans le pays d'Haïti. De, de jour en jour, moun ap vin pi pauvre classe moyenne presque disparaît parce que monsieur utilise gang yo sous toute forme pour capable bouler marché attaquer commissariat et pendant jovenel moïse là a plus passé yon kezen commissariat qui crasait qui boulait policiers mourir, frères et sœurs bien aimés et ou capable rappeler aux déclarations un journaliste dans zénith qui te dit l'i kafe fait jouer une zame l'i kafe fait jouer une balle pour capable attaquer commissariat c'est pas si quoi, c'est pitié, non, qui est dans pays ça. Même quand ça avez eu le temps de